Salut, bienvenue sur Je bosse tranquille, j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette série de vidéos, on regarde comment bien appliquer la deuxième loi de Newton et dans cette partie 4 en particulier, on va s'intéresser à comment déterminer le vecteur position. C'est parti Donc le vecteur position, tu vois, là j'ai mis déterminé OM. Alors il ne faut pas rester bloqué sur le point M, ça va dépendre en fait du système que tu étudies. Ça peut être le point G, ça peut être le point B, en fait ça dépend de l'énoncé, ça dépend peut-être de toi le point que tu as choisi pour étudier le système. Je vais revenir vite fait sur la partie 1, donc la partie préliminaire, ce qu'il fallait faire avant de citer la deuxième loi de Newton. On avait introduit le système en disant que c'était un sac. Bon là c'est comme ça, j'ai pris un exemple avec un sac, donc on avait pris le point S pour désigner le sac parce que c'est la première lettre du mot sac. Tu vois que si on avait une bille par exemple, on aurait pris B, B pour bille. Bon, si dans l'énoncé par exemple on te dit, on désigne le système par son centre de masse G par exemple, ou M, ou E, ben, en fait il faut que tu t'adaptes en fonction de ce qu'on te dit dans l'énoncé. Et euh, si tu n'as pas dans l'énoncé d'informations par rapport à ça, ben, je te conseille de prendre, comme je te disais dans la partie 1, la première lettre du, du système étudié. Quoi. Donc voilà, ne pas rester bloqué sur OM. D'ailleurs, ici, puisque c'est un sac, ben, on va parler plutôt de OS. Voilà. Alors, comment on va faire ça pour trouver le, le vecteur position En fait, je reviens rapidement sur la partie 3. Donc on avait déterminé le vecteur vitesse. Donc je t'invite à aller voir cette partie-là si tu veux. Donc on était parti de l'accélération, on avait primitivé, on appelle ça, donc on était remonté une fois euh, donc pour obtenir le vecteur vitesse. Maintenant on va faire la même chose pour trouver le vecteur position, mais en partant du vecteur vitesse, on va encore remonter une fois. Donc, en fait, on va démarrer avec le lien qu'on a entre la vitesse et la position qui est en fait le même que celui qu'on avait entre l'accélération et la vitesse, tu vois, on avait accélération égale dérivée de la vitesse par rapport au temps, bien, on a la vitesse qui est la dérivée de la position par rapport au temps, donc, tu vois, là OM c'était d'un point de vue général pour mettre le titre de la partie 4, là on a OS maintenant parce qu'on étudie un sac. Bon, cette formule-là, elle est importante, hein d'accord, donc je te l'ai mise ici en rouge pour que tu la retiennes bien, ça fait partie du cours. Donc, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans le vecteur position pour que, quand on le dérive par rapport au temps, on retombe sur ce vecteur vitesse-là. Vx égale V0 cos alpha, et Vz égale moins gt plus V0 sinus alpha. Alors déjà, tu peux remarquer que V, il a deux coordonnées, Vx et Vz. Bon, Vz, ça peut varier, ça peut être Vy aussi, il faut s'adapter. Euh, donc, Os il va avoir deux coordonnées aussi, x et z. Alors pourquoi on ne les appelle pas osx et osz Alors déjà parce que c'est un peu long. Parce que, bon. Et en plus, il faut que tu comprennes que euh, ça et ça, x et z, voilà, finalement, c'est bien des coordonnées. C'est-à-dire qu'on ne les appelle pas x et z par hasard. Par hasard. Si tu regardes sur le schéma de la partie 1, en fait, ce x et ce z ben, ils correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée, du point S. D'accord Donc quelque part, on aurait pu les appeler aussi XS et ZS. Voilà. Bon, on évite les petits indices comme ça pour gagner du temps. Donc on met juste le nom des coordonnées, donc X et Z. Alors la question qu'on va se poser, je te disais, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans X pour que quand on le dérive, on retrouve VX Et pareil pour Z, qu'est-ce qu'on met dans Z pour que quand on le dérive, on retrouve VZ On va commencer par X. Alors, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que V0 cos alpha c'est une constante. Là, on ne dirait pas comme ça, mais ça, enfin, si, on, on le voit en fait, mais ça ne dépend pas du temps, Donc V0, tu peux supposer que c'est une constante, Alpha aussi, donc V0 cos cosα, ben, c'est une constante aussi. Donc, comme on avait fait dans la partie 3, on avait dit que quand on avait une constante ici, ben, pour remonter d'un cran, il fallait prendre cette constante-là et la multiplier par le temps, d'accord donc si tu veux, si c'est plus pratique pour toi, tu imagines que V0 cos alpha c'est 2, ou je ne sais pas, moins 3, ou quelque chose de plus facile, bah, si tu avais 2 ici, il faudrait mettre 2t ici. Bon, Là c'est plus compliqué, c'est V0 cos alpha, mais c'est le même principe donc, On a V0 cos alpha t. Alors fais attention de bien mettre les parenthèses autour de alpha, parce que si tu ne les mets pas, on ne sait pas trop si, si c'est le alpha qui est dans le cos ou le alpha t. En fait on le sait par expérience, donc tu verras des énoncés où il n'y a pas les parenthèses sur le alpha, mais... Moi, je trouve que c'est très, très ambigu. Même pour les élèves, euh, ça peut être très ambigu. Par contre, surtout, n'oublie pas la constante d'intégration. On avait vu dans la partie 3 que quand on dérive une constante, ça fait 0. Okay Donc, la dérivée de ça, de V0 cos alpha T, c'est V0 cos alpha. Et la dérivée de C3, c'est euh, 0. Donc, C3, a priori, elle peut prendre n'importe quelle valeur. Pour l'instant, surtout, ne considère pas qu'elle est égale à 0. En fait, ça va être le cas dans ce, cette démarche-là, mais tu ne le sais pas pour l'instant. Voilà, tu mets juste une constante. Voilà, c'est la constante 3, hein, puisque ici on avait déjà C1 et C2. Donc tu mets juste C3. Voilà. Bon, maintenant, euh, Z, un peu plus compliqué, puisqu'il y a plus de termes. Donc on va commencer par V0 sin alpha. Comment on fait pour retrouver V0 sin alpha ben, Tu vois que V0 sin alpha, c'est très proche de V0 cos alpha, donc c'est une constante aussi. Bon, c'est le même principe, donc on a V0 sin alpha fois le temps. Okay, quand tu dérives ça, tu trouves ça. Tu as aussi une constante. Quand tu dérives cette constante, ça va faire 0. Donc c'est normal qu'ici, il n'y ait rien. Plus 0, si tu veux. Bon, maintenant, comment on fait pour trouver moins gt Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que comme on remonte d'un cran, on va avoir l'exposant sur le, la puissance sur le t qui augmente. Là, c'est t puissance 1. Tu remontes d'un cran, ça va être t carré. Donc déjà, il y a du t carré ici. Maintenant, alors en fonction de si tu as fait le, le chapitre sur les dérivés, en fonction de ton cursus, etc., tu n'as peut-être pas euh, fait de dérivés. Bon, ça, ça peut arriver. Alors là, je vais juste te montrer ce dont tu as besoin pour comprendre le passage de, de l'un à l'autre. Donc la dérivée de t carré, donc carré prime, je mets, c'est 2t. Bon, Je ne vais pas donner la formule générale ici, ce n'est pas l'objet, mais voilà, tu as besoin de, de comprendre ça pour... Euh, tu as juste besoin de ça pour l'instant. Bon, tu vois que nous, on veut t, on ne veut pas 2 t. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met 1,5 devant pour compenser. 1,5 de la dérivée de t carré, ça fait 1,5 fois 2t. Bon, là, c'est pratique parce que 1,5 fois 2, bah, ça fait t. Donc, c'est ce qu'on voulait, tu vois. Donc, la dérivée de ça, en fait, de 1,5 de t², t carré, c'est t. Okay. Maintenant, si tu veux rajouter moins g, bah, tu multiplies par moins g, d'accord moins g, c'est une constante, donc tu peux multiplier par une constante des deux côtés, il n'y a pas de pas de souci, si tu multiplies par moins g de ce côté-là, donc moins g fois 1 demi de t carré, ça va te donner, quand tu dérives, moins gt. Voilà. Bon, et après, on, ré, on réarrange un petit peu tout ça en mettant un demi devant, g au milieu, c'est comme ça, quoi. on préfère mettre la constante devant, ça c'est plus une convention, qu'autre chose, quoi. Voilà, donc ça c'était pour retrouver du coup, quand tu dérives moins 1 demi de gt carré, tu retombes sur moins gt, quand tu dérives v0 sin alpha t, tu retombes sur ça, et c'est 4, 0. Donc finalement, tu obtiens l'expression littérale du vecteur position. Voilà. Au passage, même remarque que pour la, la vitesse, en fait tout dépend du temps ici, hein, d'accord Donc je t'avais dit, les petits t entre parenthèses, on ne les met pas, je te conseille de ne pas les mettre parce que ça fait perdre du temps, à mon avis ça fait perdre beaucoup de temps, je t'avais conseillé de les mettre seulement quand c'est ambigu, seulement quand vraiment il y a besoin de spécifier la valeur de t par exemple, comme on va faire maintenant. Bon, tu peux remarquer aussi que euh, l'expression de OS là, elle est incomplète, puisqu'on n'a pas les, les constantes. D'accord, là c'est pas fini en fait. C3 et C4, maintenant il faut les déterminer. Alors ça va être la même technique que pour le vecteur vitesse. En fait, pour déterminer C3 et C4, on va exprimer le vecteur position, Donc cette fois position, la partie 3 c'était le vecteur vitesse, à l'instant t0. Okay. Donc tu te mets à t0, Donc cette fois tu mets bien des petites, euh, petites marques en fait, qui montrent que tu te places à t0, parce que si tu laisses os, x et z, ben en fait, on ne sait pas à quel instant tu te places. Alors, toutes ces notations, la petite indice 0, ou alors os0, ou alors os t égale 0, hein, tout ça c'est pareil, c'est juste que la notation petit indice 0, elle est plus pratique, parce qu'elle est plus rapide, en fait, juste ça. Donc si tu veux mettre 0 entre parenthèses, ou t égale 0 comme ça, tu peux le mettre, mais c'est plus long. Et il faut, faut voir, en fonction de ce qu'on te dit dans l'énoncé aussi, on peut très bien te, te forcer à mettre cette notation-là. Bon, à voir. Si on te force à utiliser celle-là, je te conseille quand même d'utiliser la plus rapide avec les petits indices 0. Bon, ça c'est pas très très important non plus. Quoi. Bon. Alors, si tu regardes l'expression qu'on avait là, et que tu remplaces t par 0, du coup, bah, tu vas avoir ce t là qui est remplacé par 0, ce t par 0, et celui là par 0. Donc ça nous donne tout ça là. Voilà. Donc là, il y a plein de choses qui vont être égales à 0. Donc v0 cos alpha fois 0, bah, ça fait 0. Ça, ça fait 0, parce que 0 carré, 0. Et v0 sin alpha, sinus alpha fois 0. Euh, ça fait 0 aussi. Donc finalement, il te reste juste C3 et C4. C3, C4. Bon, ça veut dire que les coordonnées du vecteur position AT0, ben c'est C3, C4. Alors ça, ça va être pratique pour après, mais pour autant, C3 et C4, pour l'instant, on ne les a pas. Quoi. Donc pour les avoir, on va exprimer, donc on va déterminer le, le vecteur position. Donc, toujours OS0, d'une autre façon, donc en utilisant l'énoncé, en utilisant le schéma, si tu veux. Donc on va revenir sur le schéma, et on va voir que X0, c'est 0, et Z0, c'est H. Alors pourquoi donc, Toujours ce fameux schéma, hein, que je te conseillais fortement de faire dans la partie 1. Ben, en fait, X0 et Z0, si tu veux, ça va désigner la position, donc les coordonnées, en fait, du euh, point S à T0. Donc c'est les, les coordonnées du point de départ, en fait. C'est les coordonnées qu'on a ici. Donc ton X0, tu l'as là, et ton Z0, tu l'as ici. Voilà, d'où l'intérêt de faire un schéma avec un peu plus d'infos que ce qu'on te donne dans l'énoncé, avec les coordonnées du point de départ, le vecteur, euh, les, co les coordonnées du vecteur euh, vitesse initiale, enfin, ce genre de choses, voilà, alors attention, n'apprends pas tout ça par cœur, c'est-à-dire que la position initiale, c'est pas toujours 0h. Alors c'est souvent 0 quelque chose, parce que souvent le point de départ il est sur l'axe des ordonnées. Mais par contre, grand h, ça peut être petit h, ça peut être h0, ça peut être plein de choses. Et tu peux aussi avoir le, vecteur, euh, donc le, le point de départ pardon, qui est carrément sur l'origine. Donc dans ce cas-là, x0 vaut 0, mais z0 vaut 0 aussi. Donc là, c'est encore plus pratique. Alors souvent quand même dans les exos type BAC surtout, tu as une, une altitude initiale, il voilà, faut s'habituer à ça. Bon, dans un exo général on va dire, on pourrait très bien partir, avoir un point de départ ici, complètement perdu, quoi, euh, avec aucune de ces coordonnées qui est égale à 0, donc dans ce cas là on aurait x0 qui vaut quelque chose, différent de 0 et z0 pareil. Voilà, tout ça pour dire que là, je te donne une méthode. Il hein. ne euh, faut pas apprendre toutes les, grandes, toutes les valeurs par cœur, etc. Bon, alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a trouvé OS0 de deux façons différentes, mais c'est quand même le même vecteur euh, position. Donc, ce vecteur-là qu'on a trouvé en remplaçant t par 0 là-dedans, et ce vecteur-là qu'on a trouvé avec le schéma, c'est forcément le même, donc ils sont forcément égaux. Donc pour qu'ils soient égaux, la seule solution, c'est d'avoir C3 égale 0, et C4 égale h. Ça s'appelle identifier les constantes. Voilà. Donc là, tu as juste à dire donc. Donc là, dans le donc, on comprend le raisonnement que tu as fait. Donc identification. Donc C3 égale 0, C4 égale h. Voilà. Et c'est valeur de C3 et C4, ben maintenant tu vas les réinjecter dans l'expression de OS, qu'on avait appelée incomplète parce qu'on n'avait pas ces, ces constantes. Quoi. Et là tu peux conclure, du coup tu obtiens OS, mais version complète. C'est-à-dire que tu as remplacé donc, C3 par 0, donc là il y a plus 0, donc autant, mettre, autant ne rien mettre en fait, donc, plus 0. Et dans Z, tu remplaces C4 par H. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici tu as un plus h. Bon. Voilà, expression complète, expression littérale complète du vecteur position. Encore une fois, tout ça dépend du temps, hein, d'accord C'est pas parce qu'on n'a pas mis les t entre parenthèses, tu vois, c'est x, dépend du temps, et z encore plus, il hein, y a t carré, il y a t... Tes... Encore une fois, j'insiste un peu sur ça, euh, c'est pas toujours 0 h hein, d'accord Ça peut être une constante ici, différente de 0, 0 ici, il faut pas que tu sois fixé sur 0h, voilà, n'apprends pas tout ça par cœur, autant... Euh, c'est V0 cos alpha, V0 sinus alpha, je les avais mis ici en rouge parce que tu peux c'est toujours comme ça en fait, en tout cas dans ce genre d'exercice, à la limite tu peux apprendre ces formules par cœur, mais autant là, la position initiale, je ne te conseille pas d'apprendre ça par cœur, même si souvent c'est 0 ici, et souvent ici c'est une hauteur initiale qui s'appelle quelque chose qui ressemble à h. quoi Voilà, bon pour récapituler, on est parti de la vitesse. Avec cette formule-là, on a déduit l'expression littérale incomplète du vecteur position, incomplète parce qu'il nous manque C3, C4. Pour déterminer C3, C4, on a exprimé le vecteur position à, à T0 de deux façons différentes, donc avec cette expression-là et d'après l'énoncé. Et ensuite, grâce à ça, on a pu identifier les constantes C3 et C4. Donc, et on, ensuite, on les a réinjectées dans l'expression incomplète. Pour finalement obtenir l'expression bah, complète de, du vecteur position. Donc, on est passé du vecteur vitesse au vecteur position. Alors le vecteur position, on peut te le désigner comme, disons, la question euh, qu'on peut, comment dire, le, on, on peut te demander de trouver les équations horaires du mouvement. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a pas mal d'élèves qui butent sur ce, cette Désignation, donc équation horaire du mouvement, si tu vois ça dans la question, ça veut dire qu'on te demande le vecteur position. Alors, horaire, c'est parce que tu as t, en fait, tout dépend du temps ici, même si on n'a pas mis x de t, z de t, et du mouvement, ça veut dire qu'on s'intéresse au vecteur position. Donc, équation horaire du mouvement, ça veut dire trouver le, le vecteur, déterminer le vecteur position. Quoi. Tout ça, c'est la même chose. Ok, bah écoute, merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, j'espère qu'elle t'a été utile. Dans la partie suivante, la partie 5, on verra comment déterminer l'équation de la trajectoire. Ça c'est une question qui revient souvent aussi, surtout dans les exercices type BAC. Voilà, bah écoute, d'ici là, moi je te dis à bientôt, et surtout n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao